Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Pour celles et ceux qui n'ont jamais vécu de grossesse non désirée, il est difficile d'imaginer la détresse, la culpabilité et la peur que certaines femmes peuvent ressentir. Dès lors, quand la peur d'en parler ou que la grossesse est découverte tardivement, le délai d'un mois et demi est régulièrement dépassé pour nombre de nos concitoyennes. Pour peu que la possibilité d'avorter soit retardée pour cause d'engorgement ou de médecins absents, ce qui n'est pas rare de nos jours, vous en conviendrez, ce délai est encore raccourci. 3 000 à 5 000 Françaises subissent ainsi les conséquences d'une loi qui les empêche d'avorter, alors qu'un avortement par aspiration est encore possible. C'est considérable. Le coût dans les cliniques étrangères d'ailleurs peut facilement atteindre les 1 000 euros, non remboursés bien entendu pour celles qui voudraient franchir la frontière. Un fardeau de plus pour les femmes qui doivent bien souvent assumer seules les conséquences d'un rapport sexuel fait à deux. Et parfois sans leur consentement. Un fardeau de plus pour celles qui vivent des situations les plus complexes, les plus violentes, ou qui sont les plus précaires, les plus jeunes et les plus isolées. Premières concernées par les difficultés d'accès à l'avortement. Chers collègues, combien de fois cette question a-t-elle été abordée dans cet hémicycle depuis le début du mandat À de nombreuses reprises, combien de temps ont consacré à cette question de nombreux euh, députés, et, et notamment Mesdames Gaillot, Battistelle, Muscotti Notamment, combien d'avis avons-nous reçus sur le sujet D'ailleurs, le euh, Comité consultatif national d'éthique a encore une fois donné son feu vert à l'extension du délai légal euh, d'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Aujourd'hui, chacun d'entre nous a largement pu se faire une idée sur le sujet. Il est donc grand temps que nous avancions sur ce sujet et que nous votions cette loi. Je le répète une fois de plus, le passage du délai de 12 à 14 semaines de grossesse est parfaitement cohérent dans la mesure où jusqu'à 14 semaines, il est encore possible de procéder à un avortement par aspiration. De nombreuses femmes sont en attente de ce projet de loi. Le planning familial qui dénonce le fait que des milliers de femmes sont forcées de se rendre à l'étranger chaque année, milite pour cet allongement de 12 à 14 semaines depuis extrêmement longtemps. Par ailleurs, je regrette profondément, comme d'autres collègues, que le Sénat ait supprimé la double clause de conscience. Et je ne reviendrai pas sur le non-sens de cette clause qui a déjà été largement démontrée, évidemment. Le maintenir, c'est sarc sur un symbole crasse, culpabilisant, stigmatisant, sans aucune justification au regard de la clause de conscience qui existe déjà dans le droit commun. Par ailleurs, il nous semble plus que nécessaire de permettre aux sages-femmes de pratiquer des IVG chirurgicales. Depuis 2015, l'Organisation mondiale de la santé préconise l'intervention autonome des sages-femmes dans l'IVG instrumental au premier trimestre de la grossesse. C'est aussi une demande de nombreuses associations de sages-femmes mais aussi de l'association des centres de régulation des naissances à PHP, de l'association nationale des centres IVG et de contraception, du planning familial, du syndicat de médecine générale et de l'association pour une médecine engagée unie et féministe, du réseau de santé sexuelle publique, du réseau entre villes et hôpital pour l'orthogénie en Ile-de-France ou encore du réseau pour favoriser la prise en charge de l'IVG et de la contraception en région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Enfin, vous avez compris qu'il y avait de nombreuses structures qui le revendiquaient. Regardons la réalité en face. Les sages-femmes pratiquent déjà seules des accouchements en maternité. La question n'a pas à se poser pour les avortements. Il est en revanche urgent de répondre aux besoins de la population. Ça, c'est une certitude. À l'heure où la désertification médicale gagne chaque jour un peu plus de terrain, nous ne pouvons pas renoncer aux compétences de certaines professions médicales. L'essayiste et spécialiste de la condition féminine Mona Chollet observait dans une interview les forces conservatrices ont de nouveau une grande influence sur le pouvoir. Il y a des attaques contre les droits des femmes, le droit à l'avortement, on essaie de contrôler toujours plus les corps féminins. Et ce débat a une forte résonance avec euh, cette, euh, cette époque des chasses aux sorcières, vous savez, puisqu'elles étaient aussi guérisseuses, mais également avorteuses, et que le sabbat était considéré comme la fête de la stérilité. Alors, Pouvons nous prouvons prouvons que nous ne participons pas de ce mouvement rétrograde votons cette loi pour que ce droit soit enfin effectif merci je vous remercie